Salut toi, ça fait un petit moment, je sais, mais comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais envie de sortir des vidéos que quand l'envie était là. Et pas se forcer, parce que pour moi, ça devrait toujours être comme ça, on devrait jamais se forcer à sortir quelque chose, surtout sur YouTube, parce que à mon avis, ça finit par se voir et on perd de son naturel. Je pense qu'on devrait tous fonctionner comme ça. Là, on est plutôt sur un rythme qui me va et qui m'allait bien, c'était une vidéo par mois. Toutefois je pense accélérer un petit peu les choses et peut-être revenir à la formule d'une vidéo par semaine, sinon ça sera une vidéo toutes les deux semaines au moins. Parce que j'ai plein de vidéos qui sont à venir, que j'ai vraiment prévu de faire parce qu'elles me tiennent vraiment à cœur. Je ne promets rien parce qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve. Mais en tout cas, je suis vraiment motivé pour faire ces vidéos. J'espère avoir les opportunités de les faire. Alors ça sera aussi un petit peu plus dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours. Parce que j'ai cru comprendre que c'était le genre de vidéos qui plaisait pas mal sur la chaîne et qui marchait même le mieux généralement. Donc bah, je veux t'emmener avec moi dans mes dernières semaines, mon dernier mois de ma vie à Montréal pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. J'abandonne évidemment pas les tutoriels photo. Je sais que ça marche et que ça vous plaît. Je ferai plus de tutoriels photo en extérieur avec des gens parce que finalement, c'est ce que je préfère faire. Comme tu as pu le voir sur la chaîne, il y en a avec des couples, avec un modèle homme, avec une modèle femme. et C'est vraiment le genre de tutoriel qui plaît le plus d'ailleurs généralement et que j'aime faire. Avec les restrictions qu'il y a, c'était devenu vraiment compliqué. Là, je pense que ça va s'alléger un petit peu. Bien sûr, on va garder les distanciations. Et on va essayer de faire tout ça, ça promet d'être bien cool. Bon, stop pour cette intro qui, je trouve, commence à être un chouïa un petit peu longue. Et on s'attaque tout de suite au sujet du jour que tu as vu dans le titre qui est Les 5 règles pour bien préparer son shooting photo. Eh bien c'est pas compliqué, j'ai mon appareil dans mon sac et let's go. Alors oui, mais ça donnera pas les meilleures conditions pour être certain d'être prêt à prendre les meilleures photos possibles. Que ce soit pour un shooting de rue, un shooting de mode, de portrait ou encore même de mariage, euh, j'ai envie de te dire surtout de mariage, et eh bien en tant que professionnel pour t'assurer de faire une prestation à la hauteur, ou simplement, même si tu es amateur et que tu veux commencer avec les bonnes cartes en main, eh bien, c'est vraiment une étape qui, je trouve, est pas à négliger et qui devrait devenir un réflexe, une habitude. Alors, il n'y a pas de méthode ultime, je te propose celle qui, je pense, est la plus optimale et qui marche de façon générale. A toi de l'adapter avec ton matériel et tes accessoires, et aussi ton type de photo. D'ailleurs, c'est parti pour la règle numéro 1 qui est commence par définir le style et le but de ton shooting. Il s'agit là de pouvoir sélectionner en fait le matériel approprié, comme par exemple tes objectifs, tes filtres, selon le type de photo que tu souhaites faire, qui sera forcément différent par exemple si tu pars pour un shooting mode où tu as besoin de flash et plein de choses plutôt qu'un shooting de paysage. Règle numéro 2. Ne prends pas tout ton matériel photo à chaque fois sur toi. Quand on débute ou quand on a peur de manquer une occasion, on a tendance à se surcharger bien trop vite. Et souvent pour rien, ça répond à la règle numéro 1 qui va justement t'aider à t'alléger et prendre l'essentiel et ainsi être plus efficace dans ce que tu veux produire. Bonus, tu vas bien moins vite te fatiguer si t'as pas 20 kg sur le dos ou dans les mains tout le temps pendant ton shoot, ça te permet aussi de faire un petit inventaire de tout ce que tu vas prendre. Cette règle connaît son exception qui sont les shootings de mariage, où il faut être paré à tout, avoir un maximum de batterie, de cartes mémoire. Voir un appareil de secours. Règle numéro 3 nettoie ton appareil et tes accessoires avant de les paquer. Personne n'a envie de se retrouver à retoucher de grosses poussières en post-traitement parce qu'il y avait plusieurs saletés sur ton objectif. Pour l'avoir vécu, crois-moi, parfois ça peut même te gâcher une photo. Surtout quand c'est pas visible en le regardant juste sur ton petit écran d'appareil. Pour ça, tu peux prendre par exemple, moi ce que j'utilise souvent, une poire. C'est simple et efficace. Sinon, tu as des petits tissus qui sont fait pour nettoyer les objectifs, ou encore tu peux en dernier recours faire appel à un professionnel. Perso je nettoie à chaque fois par acquis de conscience. Règle numéro 4, double check. Celle-ci c'est pour t'éviter ce genre de situation horrible. C'est celle d'arriver au shooting sur place et de te rendre compte par exemple eh ben, que tu as laissé tes batteries de ton appareil sur le chargeur parce que tu voulais être sûr qu'elles étaient bien chargées et que donc tu n'as pas de batterie et que tu ne peux rien faire. Ainsi, souvent, bah, tu vas passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux, tu vas retarder le projet, voire l'annuler. Et tu l'auras deviné, c'est du vécu. Crois-moi, ça m'est arrivé une seule fois en 5 ans, bah, ça m'a bien suffi pour apprendre la leçon. Donc, double check. Règle numéro 5, assure-toi des conditions météo. Alors ça, c'est une règle qui est variable. Surtout si tu as prévu de shooter avec une belle lumière, encore plus avec un ou une modèle. Tu n'as pas envie que son make-up, s'il y en a, coule, qu'il ou elle tombe malade, et idem pour toi. Il faut que ce soit une expérience agréable pour tout le monde. Bon, parfois, le challenge est justement de shooter dans des conditions qu'on sait difficiles, mais dans ce cas là, il vaut mieux que ce soit un choix et être au mieux préparé. Toutefois, si par exemple, quand il fait beau et qu'il se met à pleuvoir d'un coup, ça peut arriver et eh bien essaie de tirer au mieux partie de la situation comme j'ai pu le faire là. Je finirai avec cette petite règle bonus qui est simple et évidente et qu'on peut parfois oublier. C'est « Rends-toi à ton shooting ». Oui, on peut facilement se démotiver, surtout avec les temps qui courent. Mais c'est important d'aller au bout des choses. Passe la porte et tu verras que tout ça peut te réserver de belles surprises. Dans tous les cas, dis-toi que tu vas level up ton expérience pour devenir meilleur que tu l'étais hier. C'est une vidéo que j'aurais vraiment aimé voir quand j'ai commencé la photo. Donc je me suis dit que ce serait tout de même cool de la faire. Et même si on ne commence pas la photo, un petit rappel, ça fait pas de mal. Parce que toutes les règles que je t'ai énoncées là, et ben, ça fait partie des expériences que j'ai vécues et qui m'ont appris. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je te force à rien, tu le fais si as envie, pour ne rien manquer des belles futures vidéos qui sont à venir. Et tu peux venir me dire en commentaire si toi, tu as ta règle à toi qui te permet d'être prêt pour le shooting sans stress. En attendant de se retrouver, eh bien, prends soin de toi, à la prochaine.